Hey what's up, j'espère que vous êtes tous magnifiques. aujourd'hui pour une nouvelle compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui, les amis, on est sur Skill PVP pour une nouvelle vidéo, la cinquième de notre Let's Play sur Skill PVP. Et aujourd'hui, c'est une vidéo plutôt intéressante, les amis, parce que je veux vous montrer une astuce, une astuce très, très, très, très, très, très intéressante pour pouvoir miner ou farmer à l'infini euh, sans faire de fil d'attente. Donc, comme vous savez, quand vous allez sur le serveur Lobby, donc par exemple, euh, on va faire slash hub, vous avez accès à des serveurs de farming. Donc par exemple, des serveurs farming, le temps que vous rejoignez la file d'attente. Donc on rejoint la file d'attente, mais oh merde, ça a été trop là rapidement. Mais pendant ce temps-là, vous pouvez aller sur des serveurs euh, farming. Donc ça s'appelle euh, la mine, la mob zone. Si je, je, je me souviens bien, c'est les seuls deux que vous pouvez aller. Quand vous allez là-dessus, le problème qu'il y a, c'est qu'il euh, y a énormément de gens. Parce que comme vous voyez, il y a 800 joueurs, mais seulement 400 joueurs de disponibles sur le serveur faction. 475 exactement. Donc, il y a une technique en fait que vous pouvez, peut-être euh, que vous connaissez déjà, mais il y a une technique que vous pouvez euh, faire ou euh, carrément euh, réaliser pour pouvoir être quasiment seul dans les serveurs minage ou farming. Donc vous allez ici, et là normalement il y a un PNJ ici, si je me trompe bien. Ou non, peut-être pas. Peut-être que je suis autiste. Bon, on va faire « slash warp », alors. Vous êtes warp », et là, vous cliquez ici. Voilà. Et vous voyez que vous serez temps dans la file d'attente lorsque vous retournez aux factions. Ça veut dire que même si vous êtes sur le faction, vous allez dans le serveur farming, et vous allez voir, les amis, il y a quasi personne. Donc, nous, on va aller aux mines. Et regardez, il y a 10 personnes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est que, regardez, les non-VIP, ils ont la mine là-bas, et les VIP, ils ont la mine ici. Donc, on va aller dans la mine ici, et comme vous allez pouvoir voir... La mine a presque pas été touchée Donc là ici il y a quelques gens qui ont, qui ont miné vite fait parce qu'il y en a qui connaissent déjà la technique Mais par exemple on va monter au deuxième étage Et on peut voir la mine a pas été touchée Donc qu'est-ce que vous pouvez faire Vous pouvez vous promener dans les entrées des mines comme ça pour essayer de récupérer les minerais Je sais que moi c'est ça que j'ai fait pendant quelques temps J'ai récupéré 16 rythmes de mort Et je vais essayer de faire ça pendant une heure Et dans une heure je vais vous reprendre Et on va voir qu'est-ce que j'ai trouvé Donc déjà un urite c'est bon donc ici on voit la mine a peut-être pas, ah ouais, peut-être déjà été prise, mais on va faire ça pendant quelques temps, on va se promener dans les mines, on va faire les... toutes les mines et on va voir qu'est-ce qu'on peut y obtenir. Voilà, ça fait une heure exactement à peu près, euh, je vais faire le tour des mines, celle là vient de reset, il y avait un de mort là, un de mort juste là, il y avait un autre de mort là ici et un autre juste là, j'avais 4 de mort directement sur celle là donc, j'étais plutôt bien. Donc, on va juste voir s'il n'y a pas d'autres mines qui resettent dans une minute pour prendre les minerais de l'extérieur. J'aime bien aussi miner un peu. Il y a celle-ci qui mine. Comme vous voyez ici, c'est moi qui ai miné tout ça. En fait, ce que je fais, c'est que je mine un peu autour quand je trouve pas de minerais. Quand les mines ne pas maintenant. Euh, je ne sais pas si je suis venu de ce côté-ci. Non, je n'étais peut pas venu ici. Donc, j'aime bien miner comme ça. Des fois, on trouve des randoms. C'est pour ça que j'ai un petit peu de bloc miné. Oh, en haut ici, on a du diamant. On va prendre le diamant. Hein? Et là, on va juste voir dans combien de temps que celle-ci elle donc, elle a pas l'air d'avoir des minerais, donc il y a quelqu'un qui est déjà passé ici Je sais qu'il y a euh, deux autres VIP, donc il y a Clemfield Depuis tout à l'heure qui fait la même chose que moi Donc elle, elle reset dans 7 minutes Donc pas maintenant euh, Celle-là, attendez, on est en haut Donc faut descendre de 1, celle-là 7 minutes Celle-là 2 minutes, donc on va attendre pour celle-là 2 euh, petites minutes les amis, ce sera pas long Je vais essayer de trouver quelques rennes de mort Et je vais vous montrer la récolte que j'ai fait en 1h et 10 minutes Parce que j'ai été, euh, été faire quelque chose pendant 10 minutes Donc mon record est durant 1h et 10 minutes pas, je pense pas faire une avance rapide, après ça dépend Parce que l'avance rapide va durer 30 minutes Si on fait une avance rapide, ça serait pas cool Sinon ça va être trop vite donc je sais pas si je vais faire une avance rapide Mais en une heure, vous allez voir que j'ai récupéré Énormément de stuff C'est un truc de mal de se promener de mine en mine Et comme vous allez voir, on est 6 joueurs Il y a 5 VIP, mais il y en a un qui est sous mine C'est Clem, euh, il est quelque part en bas, je l'ai vu, c'est Clemfield Donc en une heure Oh, il y a du l'urite ici euh, en, une, en une heure, on s'est mis Vraiment, vraiment bien, il faut savoir que l'urite le sélénium, je sais pas pourquoi les amis, mais il spawnent comme jamais à l'extérieur. C'est surtout les minerais de Reine de Mort qui spawnent à l'intérieur de la mine. Donc on va voir, la, la mine va reset ici. Vous allez pouvoir voir. Donc je sais pas pourquoi il m'envoie plein de messages. Euh, on va voir après pour lui répondre quand on va aller sur le faction. Parce que je vais aller sur le faction pour vous montrer ma réserve après quand même. Je suis plutôt content. Donc pendant qu'on attend, des fois je fais ça. Comme là on peut voir, il y a lui aussi, Leo Cruz. Donc on espère qu'il ne va pas nous voler les Rennes de Mort. Il euh, y a fois il y en a à l'extérieur, donc ce serait vraiment cool de pouvoir en avoir un. On va voir, on va se mettre ici au milieu. Comme ça, si lui se met au début, il va pouvoir voir tout ça. Nous autres, on va pouvoir regarder vite fait là et aller faire le tour par là-bas. Euh, mais je crois qu'il a abandonné la mine. Parfait, il a abandonné. Donc, merci à toi, Léo. Euh, il va pouvoir nous montrer. Je suis désolé pour le bruit derrière. Il fait extrêmement chaud en ce moment au Québec. C'est la canicule. Donc, euh, j'ai extrêmement, extrêmement chaud. Euh, donc, on a, on a installé un air climatisateur. Bon, il est toujours là chaque été. De toute façon, vous le saviez. Mais euh, cette fois-ci, il est beaucoup plus haut, beaucoup plus puissant. Donc, let's go. Allez, allez, allez. Et là, oh, on en a un là. Parfait. On en a un autre là. Ah, tu vois, celui-là, il est pas tombé. Ça m'arrive des fois qu'il tombe pas. On en a un là. Nice. Et là, celui qui est tombé, il est au-dessus. Faudra aller le chercher au-dessus, je pense. Je sais pas pourquoi des fois ça bug comme ça. Nice, nice, nice. On a un peu de cobble ici. Il y en a plus. Ah, dommage. Donc je vais aller voir pour essayer de récupérer celui qu'on a perdu. Mais juste avant. Oh, ben regardez, c'est justement, je dis juste avant, je mine. Comme ça, et j'espère, j'en trouve quand même pas mal. Euh, on va juste faire ça ici aussi, de ce côté-là. Vite fait. oh ben, regarde. Oh, tabarnak. C'était la parfaite exemple, ça. Par exemple, je crois qu'on l'a perdu. Ouais, on l'a perdu. Donc, on est... Il est censé être parti en haut. Je sais pas, il est parti où. oh il y a de l'urite aussi, ici. Donc, on va aller voir si on peut pas aller voir à l'étage d'en haut. pour essayer de le retrouver. Sinon, on va miner vite fait juste un petit chemin. Peut-être qu'il est juste bugué ici, en dessus On, on l'a miné quand même ici euh, et non, il est vraiment il a vraiment bugué, j'ai remarqué ça m'est arrivé à peu près 5-6 fois comme ça, quand ils sont à l'extérieur ils bug, ils s'en vont en haut donc à la place de tomber par terre, ils, genre ils vont vers le haut donc je sais vraiment pas pourquoi ils font ça mais ça m'est arrivé donc euh, je vais aller voir au-dessus peut-être qu'il est juste au-dessus, peut-être que je sais pas on va voir des fois, ils sont peut-être au-dessus donc euh, il devrait être ici, au-dessus dans la mine ici normalement, donc il a peut-être apparu, c'était à peu près vers où c'était peut-être vers ici à peu près donc est, il est peut-être juste ici, on était à peu près en dessous, au même hauteur, dans les entours d'ici, malheureusement non, il a pas l'air d'avoir apparu ici, il y a des blocs de cobalt qu'on a mis en bas, qui ont apparu ici, mais sinon, non. Bon ben c'est pas grave les amis, je vais vous montrer ma réserve maintenant, donc vous avez vu en 1h, à peu près 1h10, on a 64 du rit, 34 de scénalium, euh, 37 reines de mort. 20 titacites, j'avais même pas vu que j'avais autant de titacites 95 de, de fer, ce que ça je le prenais pas vraiment Même chose pour l'or, euh, les émeraudes et la diamant Je prenais ceux, à peu près ceux qui étaient sur le bord Même chose pour le, le lapis Donc c'est vraiment OP cette technique Comme vous voyez, vous prenez juste les minerais qui sont sur le côté Après vous pouvez miner un peu, j'ai miné quand même un peu Comme ça je trouve un peu de minerais Mais la plupart du temps, vous, les minerais ils se pondent à l'extérieur C'est vraiment cool Je sais pas combien il y a de limites par euh, mine de Rendomor. Il euh, y a deux euh, mines, où deux fois j'ai trouvé 5 mort dans la même mine, donc 4 à l'extérieur et 1 en minant comme on l'a fait juste avant, donc euh, je sais vraiment pas euh, s'il y a une limite ou, si, ou quoi, mais s'il y aurait une limite je dirais que ce serait environ 5-6, j'ai jamais trouvé plus que 5, donc il euh, y en a peut-être 5 qui se spawn à chaque coup. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a pas beaucoup de joueurs normal aussi, donc ça je sais pas une technique que j'ai testé, mais je pense que les mines joueurs ne sont pas non plus touchés. Comme on peut voir, il y a un joueur au fond là, mais regardez la mine ici, il y a énormément de, joueurs, énormément de minerais quand même. Donc si, même si vous êtes joueur, vous allez avoir le, la chance quand même de trouver des minerais. Euh, C'est sûr qu'il n'y a pas pas autant de minerais que dans celle VIP, d'après moi il doit faire une augmentation dans les mines euh, VIP. Mais euh, regardez, on va quand même se promener vite fait ici pour vous montrer que les mines sont quand même assez grosses. Il y a quand même énormément de chances que vous trouvez euh, ce que vous cherchez en, euh, en se promenant dans les mines comme ça. Il y a quand même aussi beaucoup d'étages, je crois que si je me trompe pas, il y a le même nombre d'étages que pour les euh, que pour les autres. Non, il y a deux étages à, à obsidienne, mais il n'y a pas l'air d'avoir deux étages à... Si, si, c'est sûr qu'il y en a, c'est sûr c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, voilà. Il y a une troisième mine classique ici. Donc, celle-ci, reset dans 6 minutes. On peut voir, il y a un joueur qui est juste là. Donc, il y n'a y a pas pris les minerais toutes tout, tout les minerais. On va aller voir au-dessus, c'est quoi. Euh, une, une autre mine comme ça. Donc, on peut se promener comme ça. Et si vous êtes joueur... Vous allez pouvoir avoir quand même pas mal de rennes de mort. J'aimerais ça vous en trouver un à l'extérieur pour vous montrer. Mais je crois que quelqu'un a déjà fait la technique. Comme on peut le voir, ça a l'air d'être déjà été miné ici ici. Donc je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui fait la technique. Donc la technique est quand même connue. Ça se peut qu'il y ait pas mal de gens qui la fassent. Mais c'est sûr que euh, c'est une des meilleures techniques pour se faire des rennes de mort. Donc maintenant, qu'est-ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on aille dans le en faction et qu'on mine, euh, pas plutôt qu'on mine toutes nos reines de mort, voir si on est capable d'obtenir quelque chose d'intéressant pour tout ce qu'on a farmé. Oh la mine reset. Ben, D'ailleurs, on va attendre que la mine reset. Et je vais pouvoir faire ça. Comme ça. On aura peut-être quelques reines de mort ou quelques petits trucs. En plus, je vous dis à tout de suite pour faire le compte de tout ce qu'on a. Donc, ça nous fait un total de 40 reines de mort vu qu'il y en avait quand même un peu euh, plus dans le truc. Donc, on va éliminer les, les amis et j'espère avoir au moins une space, au moins une mété. Ça serait vraiment énorme d'avoir au moins une space et une mété. 40 reines de mort, les amis. Ah, on a eu du Tita. On va donner les minerais ensuite à Newez pour qu'il les fasse cuire. Euh, il en a besoin pour son niveau de mineur et nous on en a pas besoin. Nous on veut juste avoir du. Un Tita, au... au moins une mété, s'il vous plaît, monsieur. 40 J'aurais dû les vendre, what the fuck? J'aurais dû les vendre, what the, what the fuck? Tiens, j'aurais dû les vendre. J'aurais dû les vendre, ça se vend combien? Ça se vend combien? Euh, random. Oh, 300 l'unité, on en avait 40. Oh non! Euh, on aurait pu les vendre pour à peu près 8000 dollars, mec. Oh putain de merde! Merde. Attends, on a d'autres minerais en plus à faire cuire. Réserve. On a a 35 comme ça pour toi, mon ami newez 68 comme ça et 28 acides. Oh my god, quoi. J'ai envie de me suicider. C'est pas possible. On va même lui donner la pipette de Space, quoi. N'importe quoi. On n'a pas d'autres minerais pour l'aider. Oh, d'ailleurs, je voulais te remercier, euh, gay pour ton don. Tu m'as donné un Space et tout. Tu étais vraiment sympathique. Merci beaucoup. Mec. <rire> Merci les gars, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir J'espère que ma technique va vous aider à avoir masse de de mort et devenir riche Et si c'est le cas, laissez un pouce bleu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo C'était le ciao